Norme C1500, dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA, comprendre la règle de l'amont ou de la balle. Parmi les nombreuses directives en matière de protection des installations électriques domestiques, la règle de l'amont ou de la balle concernant les dispositifs de protection différentielle 30 mA mérite quelques explications. Le texte exact concerné dans les directives de la norme C1500 est celui-ci. Voyons d'abord la traduction des abréviations que contient ce texte. IN, Intensité nominale des dispositifs de protection. Indiqué en ampères sur la face de l'appareil, cela correspond à la quantité de courant qu'il est capable de couper sans être détérioré. DDR, Dispositif différentiel à courant résiduel, soit tous les dispositifs différentiels 30 mA. AGCP, Appareil Général de Commande et de Protection. Cela concerne donc le disjoncteur différentiel de branchement qui protège l'ensemble de l'installation. IRVE, Infrastructure de Recharge des Véhicules Électriques. Cela concerne donc tous les dispositifs utilisés pour recharger les véhicules électriques, stations, bornes, prises, etc. Voilà pour ces abréviations qui, une fois traduites, permettent de mieux comprendre. Il est donc indiqué ici que quelle que soit l'intensité nominale de l'interrupteur différentiel, il ne doit pas protéger plus de 8 circuits, soit 8 disjoncteurs divisionnaires. Le choix de l'amont. Alors ce qu'il faut connaître avant tout, quelle sera l'intensité demandée au fournisseur d'électricité, que ce soit une nouvelle installation ou bien une rénovation, car cette valeur est fondamentale. Par exemple, pour un contrat de 6 kW, NE10 installera un disjoncteur différentiel de branchement taré à 30A. Pour un contrat de 9 kW, ce sera 45A. Pour un contrat de 12 kW, ce sera 60A. La norme dans le choix de l'amont indique ceci. Par rapport à la l'amont, l'intensité nominale du dispositif différentiel doit être égale ou supérieure à l'intensité nominale du disjoncteur différentiel de branchement. Donc, un interrupteur différentiel de 40 A 30 mA pour une intensité nominale de 30 A affichée sur le disjoncteur de branchement. Et donc, un interrupteur différentiel de 63 A 30 mA pour une intensité nominale affichée sur le disjoncteur de branchement de 45 ou 60 A. Le choix de l'aval. La norme dans le choix de l'aval indique ceci. Par rapport à l'aval, L'intensité nominale du dispositif différentiel doit être égale ou supérieure à la somme des intensités nominales des disjoncteurs divisionnaires protégeant les circuits, en appliquant cette règle de calcul. Les valeurs des intensités nominales des disjoncteurs divisionnaires protégeant les circuits de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, ainsi que tous les dispositifs de recharge des véhicules électriques comptent pleinement dans ce calcul. La somme de toutes les autres intensités nominales protégeant les autres circuits se compte pour moitié. Ce choix, à mon avis, restreint forcément considérablement le nombre de circuits protégés par un interrupteur différentiel. Prenons un exemple concret. Pour protéger ces quatre lignes, le calcul de la somme des intensités nominales prises en compte sera 20A pour le chauffe-eau, production d'eau chaude sanitaire, 10A pour les deux lignes d'éclairage. Et 10A pour la ligne dédiée au lave vaisselle Donc, déjà un total de 40A avec simplement ces 4 lignes. Je peux donc théoriquement les protéger avec un interrupteur différentiel 45A 30mA. Mais si j'ajoute une seule autre ligne, je passe automatiquement à une protection par un interrupteur différentiel de 63A 30mA. Le choix de l'aval peut, selon les configurations, être utile. Cependant, personnellement, je privilégie le choix de l'amont, pas de calcul à faire. Je mets en tête de chaque série de 8 disjoncteurs divisionnaires un interrupteur différentiel 63 A à 30 mA et je suis certain de n'avoir aucun problème. Quelle que soit la somme des intensités nominales de ces disjoncteurs divisionnaires, les 63 A seront suffisants. La coupure en cas de surcharge est assurée individuellement sur chaque circuit par les disjoncteurs divisionnaires et par le disjoncteur de branchement pour la totalité de l'installation. La puissance maximale établie par Enedis en monophasé est de 12 kW, soit 60 A, 36 kW en triphasé, soit 60 A par phase. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube.